Bienvenue déjà à Java 1.0. Voilà. Hein. En fait, on s'est tous trompés, c'est pas Java, c'est pas Python, c'est Ruby. Enfin bref, ici on va un petit peu parler euh, de non pas de Python 2.7 parce que tout le monde le sait, c'est mort. Si vous avez encore du code en Python 2.7, bah, arrêtez d'utiliser, ça ne vaut plus la peine. Vous avez eu 10 ans pour le faire, hein, Voilà. maintenant c'est la version 3.7 qui est sortie. Ça va, ça fonctionne bien pour le moment, il n'y a pas trop de bugs. Alors, bah, qui suis-je euh, Qui est-ce qui ne me connaît pas en fait Bon ben ça va, je reviens l'année prochaine. Euh, non, en fait moi c'est Steph ou Stéphane, ça y'a a pas de souci. Bonjour, il y a encore de la place ici, venez, y'a a pas de problème. C'est le cours, il a commencé il y a 4 minutes, mais il a pas de souci. Euh, c'est introduction à Python aujourd'hui. Donc voilà, fait enfin, comme les formations. Enfin bref, je m'appelle Steph. Euh, en fait, j'habite en Belgique, donc c'est pas bien loin, c'est pour ça que je prends cet accent belge. Euh, J'ai créé le Python FOSDEM il y a 5 ans maintenant. Bon, euh, comment dire, c'était un petit événement de 80 personnes, maintenant on est passé à 800 personnes. C'est au FOSDEM, 8000 personnes, c'est un événement gratuit, ça dure un week-end, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de bière en Belgique, hein, donc ça vaut la peine de venir. Ben oui, il n'y a pas qu'à Lille qu il y a de la bière. Alors, euh, je suis un petit contributeur de ces Python, donc je me tape surtout la documentation, des, certaines choses, etc. Euh, J'adore faire des conférences sur Python, principalement, euh, à travers le monde. Là, sur ce mois-ci, ça sera ma quatrième. Donc euh, voilà. Euh, je suis un membre de la PSF, euh, je suis un membre de l'EuroPython, et après, bah, vous devinez, hein, blablabla. Bla J'aime pas la biographie, donc euh, voilà. Alors, ici, je vais vous parler simplement d'une PEP, la 537. La PEP définit ce qui est dans Python 3.7. Donc, euh, on a différentes PEP. Il y en a une qui est vachement intéressante c'est euh, comment utiliser un débugger. Il n'y a pas de souci. Euh, les autres, c'est les data class Il y a aussi pour les modules, il y avait euh, le fameux getattr et le, euh, le dire qui existent. Il y a les évaluations avec, euh, qui sont postpones en français. Je ne sais pas le dire, je suis désolé. Mais bon, ce n'est pas bien grave, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Défercer. Hein je n'ai pas compris. Déferré. Voilà, oui, ça doit être ça. Mais en fait, c'est le chef de, de la traduction française de Python. Et donc, euh, j'ai plus l'habitude de parler en, France, en anglais qu'en français. Euh, ensuite, ben, on a des, quelques nouvelles fonctions au niveau du timing dans Python. Au niveau de la résolution, on a nos secondes, donc ça peut être très intéressant pour certaines choses. On a les warnings qui sont affichés, enfin, dans certains cas. On a euh, les variables contextuelles pour tout ce qui est asynchrone. Et on a enfin un mode qui s'appelle UTF-8, par défaut, mais qui est désactivé. Voilà. Alors, la première chose que je vais vous montrer un petit peu, c'est euh, qui s'amuse à débuguer de temps en temps avec Python Ok, qui est-ce qui s'est déjà demandé comment débugger correctement, soit avec, euh, euh, comment dire, avec le print ou avec le logging ou quoi que ce soit Ou qui s'est dit dans mon éditeur, est-ce qu'il y a un bouton débuggeur Ok, ben en fait, c'est assez amusant parce que euh, dans cet exemple de code, hop là, euh, moi je vois un peu mieux comme ça parce que c'est tout petit ici. En fait, là on a un petit exemple de code où on va avoir une petite erreur du style une division par zéro. Si je le lance, j'ai ma division par zéro, d'accord le petit problème, quand on veut débugger, qu'on est nouveau, etc., ben on va s'amuser à utiliser euh, des prints ou logging si on est un peu plus malin ou parce que les gens ne connaissent pas forcément le débuggeur. Il y a un débuggeur dans Python Ben oui, il y a un débuggeur dans Python. Ça existe depuis 20 ans, mais c'est pas grave. Rigolez pas, quand vous donnerez une formation Python basique, il y a des gens qui savent pas ce que c'est qu'un débuggeur. Hein, J'ai déjà eu la blague ou euh, « Monsieur, c'est quoi une classe ?» C'est des développeurs VB, donc désolé. Alors... Dans l'exemple en fait, on va utiliser un petit peu un truc qui provient de JS, qui s'appelle Debugger. Vous savez, dans, vous développez, etc. Debugger, machin, etc. Le problème, c'est que dans, dans Python, ça ne fonctionne pas ce genre de choses. Parce que ça appartient à un JS. Il y a de la place, venez. Alors, on peut s'amuser aussi au niveau du debugger. Ouais, mais lequel pourrait-on utiliser Lequel ah, il y en a une panoplie derrière moi. Il y a PDB, IPDB, PUDB, WDB, GDB, machin. Comprenez un petit peu que ça va être vite un peu ennuyant. Par contre, quand on s'amuse à les utiliser, on se dit « mais comment est-ce que je vais les appeler ?» C'est bon, simple, hein. ici c'est PDB, donc il porte PDB, PDB 7 traces, etc. Rien de bien nouveau, mais au moins, à ceux qui ne savaient pas, vous avez eu un cours aujourd'hui. Voilà, plus besoin de faire de formation euh, introduction Python. Alors, si on veut utiliser PUDB ou IPDB, ce n'est pas difficile, on change simplement l'import. On utilise la librairie qui nous intéresse. Mais à la longue, ça devient un peu ennuyant. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans Python 3.7, ils se sont dit, bah tiens, comme on a énormément de, de débuggeurs qui sont disponibles, on va en créer un nouveau. <rire> c'est faux. Ah, C'était pour faire la blague en fait. C'est faux. En fait, ils ont introduit une nouvelle fonction built-in qui s'appelle breakpoint. Et cette fonction-là va appeler le débugger pour vous, quel que soit le débugger que vous ayez installé sur votre machine. Ça va Donc, c'est une sorte de wrapper qui va utiliser certaines informations pour pouvoir utiliser directement le debugger que, que vous adorez, que vous, euh, vous chérissez, etc. Non, moi, j'utilise n'utilise Je préfère utiliser Vim mais mon debugger. Ok, ça va. Bien. Alors, là, on peut s'amuser, par exemple, à utiliser directement le breakpoint et le breakpoint va exécuter automatiquement le PDB7 trace. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Au lieu d'avoir euh, une ligne de 20 caractères, vous avez une ligne de 8 caractères. C'est tout. Alors, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est configurable, ça va Donc, si par exemple, il prend une variable d'environnement qui s'appelle Python Breakpoint, et, euh, comment dire, si vous avez mis des breakpoints un peu partout, vous savez, vous êtes en train de développer, machin, etc., vous avez, ça fonctionne bien, vous balancez en prod, qu'est-ce qui se passe des fois Tiens, c'est bizarre, c'est bloqué quelque part, ça ne veut plus fonctionner. Et ben, pour ces petits, comment dire, euh, chanceux, il ben, y a possibilité de désactiver directement le breakpoint. Comme ça, ben, oh, j'ai oublié. Bon, ce n'est pas une bonne pratique. Hein. Normalement, ça, ça doit sauter avec un serveur d'intégration, mais voilà. Alors, si jamais vous aimez bien un petit peu utiliser IPDB, PUDB ou autre, ben vous pouvez spécifier la fonction de tracing que vous voulez utiliser. Ça va Donc, si vous êtes en train de développer, vous, vous avez. Ouh, je vais y arriver, que vous préférez utiliser PDB, PUDB, PDB, PP, etc., vous spécifiez celui que vous voulez. Ça va je sais qu'il y a des fans de iPython, euh, de des notebooks et autres, bah, on peut aussi l'intégrer directement dedans. Ça va On s'est bien cassé la tête en fait. C'est un page qui a pris énormément de temps à développer, trois lignes, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, ensuite, oui, le breakpoint, c'est aussi une fonction qu'on peut un peu surcharger et utiliser le print. Parce qu'on n'a pas forcément envie de s'arrêter en plein milieu de l'exécution d'un truc. Et euh, bah, si on a un gros code en prod, vous voyez, euh, on a plusieurs threads, il y, y en a un qui est bloqué, ça ne va pas. On veut simplement afficher quelque chose. Ben, en fait, on peut spécifier la fonction print, parfois. Ça va, ça peut être intéressant, etc. Bien. Alors, ensuite, le debugger, il est parti. C'était la nouvelle feature de 3.7. On a vachement bien travaillé là-dessus. Merci beaucoup. C'était vraiment très agréable. Euh, les data classes. Qui a déjà joué avec les data classes ou qui sait ce que c'est qu'une data classe oh, Ça va quand même. Hein. Un petit tiers, un petit quart, c'est bon. Alors, les data classes, en fait, c'est une euh, comment dire Pas une structure de données. Ça simplement, ça, euh, comment dire, surcharge un peu le fonctionnement de vos classes de base et ça va rajouter des petites fonctions supplémentaires style le init, le rep ou euh, frozen ou des choses comme ça. Le set, par exemple. Alors, pour pouvoir implémenter une data class, d'habitude, ouais, d'habitude, les data classes sont utilisées pour représenter des éléments. Moi, ici, dans un exemple, là, je vais vous montrer graduellement comment on fait. Donc, quand je veux représenter une personne, il ben, y a des gens qui s'amusent avec un tuple. Ça va Rien de bien compliqué, on fait un tuple, voilà, c'est génial, consomme pas beaucoup de RAM, voilà. Le problème, c'est que c'est accessible simplement avec un indice, mais on ne sait pas s'amuser à utiliser directement la notation point. Bon, ok. Et on ne sait pas utiliser surtout la notation avec une chaîne de caractères, les clés. Donc à ce moment-là, je me sous forme de dictionnaire. Ça va Qui est-ce qui a déjà vu ce genre de so choses dans son code à soi Ouais, ouais, voilà. Ben, je l'ai déjà fait, vous inquiétez pas. Bien que ça fasse du Python. Je fais du Python depuis maintenant 18 ans. Alors, le problème avec ça, c'est que, ben, on a un dictionnaire, on aime bien le typage, on aime bien ceci, cela. Il y a les même tuples qui viennent. C'est un tuple, on peut s'amuser à faire la notation en point. Super, j'ai quelque chose qui correspond. Mais ce n'est pas encore bien ça, etc. Donc là, je donne un petit exemple. J'ai mon tuple, je fais une personne, une classe personne. Je l'utilise, etc. Je fais des assignations, des comparaisons et tout ça. Fonctionne bien jusqu'à présent. Mais après, si je veux commencer à avoir un peu plus de logique, ça ne va pas forcément aller. Donc, je peux passer sur un truc qui s'appelle une classe. Vous voyez les classes On adore les classes. Hein. Le problème, c'est que quand on a une classe comme ça, on se dit c'est quand même un peu un peu bourrin de ma part parce que j'ai une classe avec peut-être 3, 4 champs etc. je dois m'amuser à faire le getter le setter, la représentation, les comparaisons machin etc. ça devient vite lourd. Bon pour un cas d'école c'est intéressant mais quand vous avez une centaine de classes parce que votre modèle au niveau de l'application est assez gros, ça devient un peu saoulant. Alors ce qu'on peut s'amuser à faire c'est de remplacer ça par ça. Bon pour ceux qui ne savent pas avec les data classes, ça fait un peu moins de code sans les classes ça fait ça. Donc, L'avantage des data c'est qu'on va utiliser le typage de Python, qui a été introduit dans la version 3.5. C'est à titre informatif. Ici, dans le cas de data class, il va les utiliser. C'est tout. Alors, là, par exemple, ma classe Python, personne, pardon, j'ai mis un first name, last name et l'âge. Chose amusante, c'est qu'il va créer pour nous directement un constructeur. Et dans ce constructeur-là, il va mettre directement tous les attributs qu'on a spécifiés automatiquement là. C'est cool, à ce niveau-là. On a un truc qui ressemble un peu à Nemtuple et autres. Mais on a aussi la possibilité de faire des comparaisons, etc. Donc ça, ça va. Ensuite, on peut balancer des valeurs par défaut. C'est intéressant, quoi. Alors, cette feature-là a été introduite dans la version 3.7 de Python pour les Nemtuple. Vous avez un nouvel argument, default, que vous pouvez utiliser. C'est nouveau parce qu'en fait, il y avait un développeur qui était un peu jaloux de l'autre. Et voilà, il s'est dit, tiens, ça C'est un truc comme ça, quoi. Donc, maintenant, on peut avoir des valeurs par défaut. Et donc, si dans, vous instanciez votre euh, data class, automatiquement, les valeurs par défaut vont être utilisées. C'est le but des valeurs par défaut. D'accord Rien de nouveau là-dessus. On peut, bien évidemment, rajouter un petit peu de logique. Donc, des properties. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi mettre du business, etc. dedans. Voilà quoi. Ça, je pense que vous avez bien compris. Ah, on m'entend pas bien Oh OK donc, je vais prendre le petit... Le, là, tu m'entends bien Oui. Ah, ok. Je ne peux plus courir, moi, mais zut, hein, ça ne va pas. Alors, ensuite, ben, le name tuple, euh, comment dire, le data class, on peut s'amuser aussi à le configurer. Donc, le data class, qui est un décorateur de classe, peut prendre différents paramètres qui sont là. Donc, c'est init, s'il veut instancier, euh, comment dire, une, une méthode init. Euh, le repr. Le equal, le order et le frozen. Donc le frozen, c'est par exemple, si vous voulez avoir une instance du dataset, du data class, qui soit simplement en ridonie. Ça peut être intéressant. Alors ensuite, ben là on a un exemple où je peux m'amuser avec le frozen. Ben J'ai la petite exception qui va venir gentiment en disant, oh voilà, impossible de le lire, impossible d'écrire, quoi que ce soit. Euh, alors je vais me mettre de l'autre côté, parce que c'est assez difficile de bouger. Voilà. Vous n'avez pas un tablier blanc, comme ça je fais vraiment le prof. Alors, là, on va un peu mieux m'entendre et en même temps, je vous mets un slide et je ne dois pas m'amuser à regarder tout le temps en l'air. Alors ici, dans l'exemple, je m'amuse à faire un, un, un data class qui représente une personne et ensuite, en dessous, j'utilise, je l'hérite pour pouvoir faire un, un, un data class qui est un utilisateur. Alors, la chose amusante, c'est étant donné que vous avez défini dans le data class différentes valeurs, etc., vous avez la possibilité de les, les utiliser juste en dessous et avec l'héritage, ben, vous ne faites qu'étendre les paramètres qui étaient en plus sur le constructeur de la nouvelle classe. Donc ça, ça peut être intéressant parfois. Moi, j'aime bien les utiliser au lieu d'écrire toutes des classes ou des dictionnaires ou quoi que ce soit. Alors, data class, c'est fini. Maintenant, on passe sur autre chose. On a le get et le dire. Alors, quand vous maintenez du code, parfois, vous avez des fonctions qui peuvent être dépréciées. Alors, l'idée, c'est dans le code de la fonction qui est dépréciée, on met un beau warning, etc. Attention. Alors. Il y a des choses un peu plus intéressantes qui viennent directement avec la version 3.7. C'est qu'à ce moment-là, on peut dire gentiment, j'ai une fonction, je la renomme simplement. Quand on va l'appeler, je voudrais bien, non pas dans la fonction, donc je vais faire une méthode non intrusive, je vais pouvoir m'amuser à créer directement une émission d'un warning. Donc ici, dans l'exemple, j'ai ma liste de mes fonctions qui sont simplement dépréciées et j'ai surchargé le get du module. Donc en fait python quand vous allez lui demander tiens j'ai besoin de telle fonction il va appeler puisque la fonction n'existe pas il va appeler maintenant le getattr du module il va regarder s'il y a quelque chose et le getattr va dire gentiment mais attention la fonction que tu m'appelles elle est dépréciée donc je te génère automatiquement un warning genre de choses. quoi. Donc si par exemple vous avez une dizaine de fonctions, ou peut-être une centaine, je sais pas, vous changez d'API et vous voulez déprécier quelque chose, ben, au lieu de faire une dépréciation dans les 100 fonctions ou via un décorateur, vous le faites une fois en s'incline. lignes. Un peu de maintenance, ça aide un peu. Donc voilà, moi je fais un petit exemple, de télécharger, j'essaye de charger la dernière librairie, euh, la dernière fonction et bien évidemment j'ai un warning qui vient alors le dire ça le dire, ben en fait quand vous faites un dire sur un module vous avez la liste des fonctions qui viennent ou des, des, des classes etc en fait vous pouvez vous amuser à jouer un peu avec le dire, rajouter des nouvelles méthodes etc et ainsi de suite c'est simplement pour du listing ça va là c'est un exemple, ici quand je fais un dire de libs, en fait j'ai d'abord les nouvelles fonctions et après j'ai les anciennes fonctions donc je change un peu le résultat du dire avant c'était par introspection maintenant on peut s'amuser à gérer comme on veut alors, les évaluations postpone. En fait, les évaluations postpone, je suis désolé, je vais le faire en anglais parce que c'est la première fois que je le fais en français. Euh, quand vous écrivez ce genre de code avec le type iting, avec le type c'est pas une crème glacée dans ton machin <rire> Enfin bref. Euh, quand, vous instanciez, quand vous créez une classe Node, je te remercie, et ça bipote ici, ça bipote là, ça bipote là-bas. C'est génial. C'est un vrai sapin de Noël. Euh, quand vous instanciez ce genre de choses, vous allez avoir un problème. Regardez un peu la définition des paramètres left et right dans le constructeur. On utilise Node. Le problème, c'est que Node est en cours de création, puisque la classe est en cours de création. Donc, on a un souci, c'est qu'on utilise une référence à, un objet, à une classe qui n'existe déjà pas. Donc, on va avoir un souci, ce qui fait que ben, le souci, c'est simplement on a un traceback. Voilà, alors le, la petite astuce pour pouvoir faire ce genre de choses, on met, on met directement une chaîne de caractères. Alors vous savez bien quand on utilise une chaîne de caractères, si on s'est trompé dans un truc, ça ne va pas. Hier on a découvert dans Python, si vous tapez euh, mock.asruth au lieu de assert, il y a une exception, on a géré le cas parce que quelqu'un s'est dit, bah, oui parfois je vais taper assert au lieu de taper assert. Bah ici si on fait la même chose quoi voilà, alors pour éviter ce genre de problème on va utiliser simplement euh, les annotations qui viennent directement du module futur et donc ça, ça sera dans la prochaine version 3.8 on pourra l'utiliser directement et ça nettoie un petit peu le code ça va si on, si on utilise Data Class et Type hinting, on peut s'amuser à résoudre un petit peu euh, ça c'était avant, un an, ça c'est nouveau voilà, on nettoie un peu le code alors, les fonctions euh, de, de Time en fait, avant, il y avait un problème, c'est que la résolution, euh, c'était limitée à 104 jours. Donc, si on veut faire des benchmarks, si on veut faire certaines choses, etc., comme c'est sur des floats, on est vite limité. Et euh, ben voilà. Alors, l'idée, c'est de se baser principalement sur tout ce qui est la résolution en nanosecondes. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, des floats, on va avoir directement des entiers, des grands entiers sur 64 bits est ce que vous voulez. C'est simplement à cause du format de représentation d'un float. Donc voilà. Alors, les nouvelles fonctions, ben, les voici. On a, euh, la plus intéressante pour moi, c'est monotonique NS et tout ce qui est euh, ben, processing et autres. Ça, ça peut être intéressant si jamais vous devez faire du benchmarking à la nanoseconde près. Problème de performance, voilà. Exemple, ben, ici je monte directement. Avec le monotonique, c'est directement un flottant, donc on voit qu'il y a une un problème de résolution, hein, d'arrondi. Alors qu'avec le nanoseconde, ben, on a vraiment les valeurs euh, adéquates à la nanoseconde direct. Bien. Alors avec la version 3.7, on a affiché aussi maintenant les deprecation warnings. Qui s'amuse à faire des tests Il n'y a personne qui fait des tests Non mais c'est sérieux quoi. J'aime bien, mais il y a trois mains de l'EV quoi. Qui fait du piton ici J'ai plus de résultats. Bon bah ok, ça va. C'est pas ici que je vais pouvoir engager. Non, désolé. Euh, non, sérieusement. En fait, il y a un problème, c'est que euh, dans la version 3.3 de Python ou 3.2, enfin, au début des versions 3, euh, tout ce qui était deprecation warning a été gentiment caché. Donc, ça posait un petit peu problème, etc. C'était caché directement quand on exécutait la fonction main. Ça s'affichait quand on avait des tests. Alors, quand vous développez, euh, ben, on a des utilisateurs de Django. Quand on s'amuse à utiliser Django, ben, on peut constater que, ben, comment dire, dans, quand on lance les tests, on a des deprecation warning alors que normalement on devrait pas en avoir. Alors, depuis la version 3.7, des déprecaution warning sera directement affiché et le restant, ben, ça, ça ne bouge pas. Alors les variables de contexte, elles sont très intéressantes dans le cas où vous faites de la programmation asynchrone. Si vous faites de la programmation en synchrone, vous allez utiliser les TLS pour pouvoir stocker directement une data sur le thread. Ça, ça va. Mais dans la programmation asynchrone, vous avez majoritairement un thread et plusieurs requêtes qui viennent en parallèle. Pour éviter ce genre de problème, on a rajouté contexte var. Un contexte var, c'est une variable qui va être attachée directement sur la tâche au moment où on va créer la coroutine. Donc à partir de là, au moment de l'évaluation de la coroutine ou de la tâche, on va reprendre directement les variables qui sont associées au contexte de la tâche. Et à partir de là, on peut jouer. Ce qui donne des exemples comme celui-ci, où là, on définit simplement un contexte var pour un utilisateur, on le récupère l'utilisateur directement dans la requête, dans, dans, dans, dans l'handler, on le set et après, on peut le réutiliser plus tard. Ça, ça peut être intéressant et c'est depuis la version 3.7. Quand on utilise IOHTTP, en fait, il y a tous les petits workarounds pour l'utiliser. Ben ici, maintenant, ça va être inclus directement. Alors, bien évidemment, ben moi, j'en suis fier un petit peu parce que, grâce à moi, il y a quelqu'un qui est devenu core dev de la, de la documentation et de surtout Python et qui s'est lancé à faire la documentation française du Python. Donc si vous êtes, vous êtes anglophobe et autres, voilà, vous pouvez commencer à contribuer avec la version française de, de la doc. Alors on l'a en, en japonais, on l'a en coréen, bientôt peut-être en arabe, en français et bien évidemment en anglais pour les, les bruts de décoffrage. Alors ce qui n'est pas dans les PEP, ben, par exemple depuis la version 3.6 vous savez que par exemple euh, les dictionnaires étaient ordonnés depuis la version 3.7, c'est officiellement annoncé. C'est simplement du branding, maintenant c'est fait. Voilà. Alors, async et await, oui, ça va aller. Async et await sont maintenant des keywords. Ce ne sont plus des petits. Vous pouvez plus les utiliser comme des variables. Donc, si vous avez de l'ancien code en 3.6, normalement, vous pouvez avoir un warning. Avec la version 3.7, vous allez avoir un crash. Style ceci. Ça va Async égale true, avant, on le faisait. Il y a eu des projets qui s'amusaient à faire ce genre de choses. Euh, maintenant, ça a pu aller. Bon, ça va si c'est 10 lignes de code. Si vous avez un million de lignes de code, bonjour. Euh, c'est idem avec await. Donc voilà, vous ne pouvez plus définir ça. Alors maintenant, AsyncIO, AsyncIO a quand même quelques petites améliorations. Qui a déjà joué avec AsyncIO C'est lourd quand même. Klein Event Loop, machin, etc. Ok, bah, ouais, Tout le monde est là. Oui, c'est vrai. Ok, mais en fait, c'est vrai que c'était un peu lourd. Donc, ils ont, pour réduire tout ce qui est Get Event Loop, Run Until Complete, etc., bah, ils ont sorti simplement AsyncIO Run. Voilà. C'est intéressant. Et alors, je vous annonce un truc c'est depuis deux semaines, trois semaines, Yuri, qui travaille sur AsyncIO, a totalement réécrit la documentation d'AsyncIO. Donc maintenant, ce n'est plus une référence comme une Bible, c'est plutôt un tuto qu'on peut vraiment utiliser pour essayer d'apprendre AsyncIO. Donc ça vaut la peine, quoi. Allez la lire, moi j'étais waouh Parce que quand on doit expliquer ça en formation, les gens, ils font. Ça ne ça sert à rien, ça. Facile. Enfin bref, ceux qui font de la synchro, ils ont envie de comprendre. Alors il y a des nouvelles petites features, euh, on a comment dire, des petits shortcuts en plus, des, certainement des alias ou et ce genre de choses. On a AsyncIO create task, on a comment dire, le Loop-Start TLS si on veut passer en TLS, donc en, en, en chiffré. Euh, on a le current task pour savoir quelle est la tâche, etc. Toutes les tasks, on peut maintenant enfin, on utiliser le kernel pour envoyer des fichiers. Tout ça, ça a été ajouté dans la version 3.7. Et pour la version 3.8, faites attention parce qu'il va y avoir énormément de modifications. Yuri qui travaille sur AsyncIO, il a préparé mais, des trucs mais monstrueux pas vous y retrouver l'année prochaine. Alors, des petits, des petits trucs de performance, qu'est-ce qu'il y a C'est cailloux, Ouais, c'est pas grave. Hein. <rire> vous m'avez compris, il faudra refaire la transcription et puis les sites sont là. Il y a des améliorations de performance, donc on est du 15 fois plus rapide ou du 15%, ça dépend des fonctions qu'on utilise, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour les développeurs qui s'amusent vraiment à développer, on est tous développeurs, mais il y a vraiment un acharné dans le coin qui veut vraiment aller plus loin. En fait, si vous voulez savoir si votre code est un petit peu lent, vous pouvez utiliser simplement import time. Donc, Python prend des paramètres X, rien à voir avec quelque chose, hein ça va. Mais le paramètre X, c'est simplement pour... Non, c'est comme dans les mails. Le SMTP, tu mets X-spam, etc. Ben ici, on a repris l'idée. C'est X import time. En fait, au moment où tu vas faire l'import, il va directement te faire euh, comment dire, le, le profiling de l'import et te dire, tiens, là, ça ne va pas, il faut, faut fixer ça. On a aussi le mode utf -8. C'est-à-dire qu'en fait, avant, bah, l'UTF-8 n'était pas forcément actif, machin, etc. En fait, il n'est toujours pas actif, mais il va utiliser soit ses locales, bah, la locale C ou la locale POSIX. Ça a été rajouté euh, récemment. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut automatiquement euh, spécifier qu'on veut du l'UTF-8. Une fois qu'on a spécifié l'UTF-8, ça override tout ce qui existe sur le système. C'est-à-dire que tout, même si Windows, Linux dit oh « non, on n'est pas en UTF-8 », si tu l'es, c'est pas grave. Alors, on a aussi le mode Dev mode dev, ça va rajouter des checks en plus, etc. Donc, ça vaut la peine de regarder. Avec le mode dev, vous pouvez vous amuser avec AsyncIO à débuguer plus rapidement, plus facilement, etc. C'est toujours un peu de... comment dire... Pas d'éthique, mais quelque chose de plus joli. Alors, on a Importlib, Importlib Ressources, qui permettait avant... Bah là, c'est un exemple, hein, j'ai un fichier, un répertoire, un package, etc. Avant, quand je voulais m'amuser à aller lire un fichier, c'était assez rébarbatif. Je devais m'amuser à faire OS John, etc. aller chercher le répertoire. Ensuite, avec le répertoire, j'avais le fichier. Après, je disais, je vais le chercher. Vous comprenez un petit peu, quoi. C'est pour ça que personne n'utilisait Package Python pour, avec Importlib. Alors, pour remplacer ça, bah, Importlib est venu à la rescousse et ils ont sorti ça. Pardon. Ceci. Avant, maintenant. Avant, maintenant. D'habitude, ça fait waouh non, bon, en fait, moi, j'aime pas écrire ce genre de code. Donc, j'écris la ligne juste en dessous. Et après, avec import libre à la version 3.7, ben, j'utilise ça maintenant. C'est un peu plus simple. Ou ça, ou c'est avec le contexte manager. Voilà. Les petites astuces. Euh, oui. Alors, les petites améliorations, bah ben oui, Python 3.7 est quand même un peu plus rapide que la version 2.7, beaucoup plus maintenant, et plus rapide que la version 3.6, donc c'est vachement intéressant. Ben, pour moi, la conclusion, ça, c'est simple, puisque normalement je vais avoir fini dans deux minutes, c'est que j'adore Python, Ouais, Python 3.7 surtout. En fait, maintenant je donne que des formations en Python 3.7 et tout mon code base chez mes clients, c'est directement Python 3.7. J'ai pas eu trop de soucis pour le migrer. Des petites soucis, des petits soucis peut-être avec Django et autres, mais sinon ça fonctionne vachement bien. Hein Et et tout Ah ouais. C'est directement en sont Attends, hier, tu avais eu un truc avec la traduction, c'était quand encore avec Pickle euh, Les cornichons de trois Princes. Oui, non, mais hier, traduction, vous savez, on s'occupe de la traduction française, surtout, surtout Julien. Et à un moment donné, on était en train de traduire Pickle. Et donc, c'est tombé avec des cornichons et des machins, de ceci, cela. Ok. Vive l'informatique. Hein. Voilà. Donc, euh, si vous voulez retrouver les slides, elles sont juste là. Vous pouvez faire une photo directement avec un QR code, ça va vite être trouvé. Sur les téléphones Apple, ça fonctionne bien. Moi, j'ai vu des téléphones Android, tu fais une photo d'un plat de consistance, etc. Ben, on dit directement qu'il y a des fruits. C'est bien, moi je l'ai vu. Mais là, au moins, ça fonctionne. Vous avez un QR code, vous pouvez retrouver toutes les slides disponibles sur Internet, bien évidemment. Et donc, au final, ben, je vous remercie beaucoup. Voilà. C'est euh, sur le module debugger débugger. Euh, est-ce qu'il y a une euh, volonté d'aller plus loin Parce que par exemple, depuis quelques temps, j'utilise euh, le PDG pour un post-mortem et euh, ça change ma vie. Parce que quand on sait dans une longue pile de callback, on ne sait pas où est-ce que ça va, l'exception va se faire. Euh, ça nous emmène directement au moment à l'endroit où l'exception a été levée. Est-ce que, euh, est que les débuggers comptent un peu à enfin, propose des genre de choses aussi Non, je ne crois pas. Par, je crois pas. Oui, donc la question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un set trace, donc faire un post-mortem, avec la fonction built-in breakpoint En fait, je ne pense pas, non. On pourrait éventuellement le faire, mais il y a une autre astuce c'est quand tu lances ton script, tu fais python-pdb. Et automatiquement, il va tomber en post-mortem lorsque tu as une exception. Mais par exemple, moi j'utilise beaucoup plus PUDB que PDB. Ouais, je sais bien, je suis contributeur aussi de PUDB, mais voilà quoi. Euh, okay. Non, en fait, ils ont fait ça l'année dernière durant un code sprint chez Microsoft et Facebook et ils se sont dit « Oh, mais c'est ennuyant de faire euh, PDB, PDB, cette trace. » Et donc, ils ont sorti la feature en une journée, quoi. ça a fait trois lignes de code et tout le monde est content. Donc voilà, ça va Avez-vous une autre question Je ne fais pas le café. Oui, dis-moi. Au euh, niveau de la doc, une doc avant, ce pas la même que celle qui est sur un, plutôt, euh, enfin, la doc normal Je pas compris la question. Ouais. Oui. Il y, a, il y a une doc Python, j'ai l'impression que c'est tout le de la réputation. Il y a eu une traduction en français avant. Sur le site de la RTO ouais. Oui, non. Et ah, que l'aspect. Que... Juste... Oui, oui. En, en fait, en 2010 2011 il y avait effectivement une doc qui avait été commencée par Claire, etc. Il y avait un petit souci, c'est que le serveur qui générait la doc il était craché. <rire> Depuis un an ou deux, un truc comme ça, je ne sais plus quoi. Et euh, ben, on s'est amusé à refixer, etc. Et ensuite, ben, Claire n'a plus eu trop la possibilité de le faire, mais ils avaient déjà bien contribué à cette époque-là. Et ensuite, ben, en parlant justement, en faisant une présentation sur Python, Julien, il y a Julien qui s'est dit bah, « Tiens, je pourrais peut-être donner un coup de main sur la doc. » Et il s'est proposé pour faire la documentation en français. Du moins, la a continué. Et maintenant, c'est lui qui la gère et tout ça est géré maintenant officiellement par l'écosystème par Python, par la PSF et tout ce qui vient avec. Donc, euh, oui, c'est beaucoup mieux de pouvoir contribuer, mais non, il y a un github etc, il y a des reviews Alors, vous l'avez peut-être vu pour hier et avant-hier durant les sprints on était quand même presque une petite dizaine à s'amusait à faire les, les traductions en français c'est fini, vous pouvez venir je réponds aux questions une autre question bon, bah, il est temps d'aller déjeuner ou un truc comme ça hein. allez